Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'on m'a posé des questions et euh, je vais tenter d'y répondre d'après ce que j'en sais et ce que l'on peut faire. Alors déjà on m'a demandé comment faire pour sortir de la matrice. Alors ça, la matrice c'est un vaste programme et je pense que la matrice englobe un peu tout et n'importe quoi pour euh, on ne sait pas trop en fait ce que c'est que la, ma la matrice. Beaucoup de gens disent que ça ça concerne le système, d'autres disent que c'est beaucoup plus vaste. Enfin bon, chacun a sa définition de la matrice et euh, moi-même à un moment euh, j'avais une définition euh, de la matrice qui en fait euh, s'avère à mon sens aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui, ne pas être complètement, complètement juste. Moi, je ne dirais pas comment sortir de la matrice, à l'heure actuelle, je dirais surtout comment s'éloigner du système, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus à notre portée, au final. Comment s'éloigner du système Eh bien, euh, déjà euh, arrêter avec la peur. Et surtout revenir, alors j'en ai j'en ai un peu marre de parler de la peur, ça me, ça me gonfle de parler de la peur, c'est hallucinant. Alors c'est ce qu'on nous fait vivre au quotidien et au final ça me gonfle, voilà. Donc euh, arrêtez de vous de vous interdire, voilà, arrêtez de vous interdire de faire ce que vous voulez faire, Voilà. c'est ça surtout. Euh, revenez à votre priorité. Si vous avez envie de sortir euh, libre, ben, ben, vous sortez libre. Si vous avez envie de sortir euh, euh, avec un masque, vous sortez avec un masque. Si vous n'avez pas envie de sortir avec un masque, vous ne sortez pas avec un masque. Et puis, puis c'est tout. Euh, en fait, euh, la meilleure façon de se libérer de, du système, c'est de ne pas y adhérer, tout simplement. Euh, y a, euh, après, il y a plein de façons de le faire. Il y a la façon cash, euh, je dirais crash même, euh, C'est-à-dire de refuser euh, tout en bloc, euh, se, de partir, de, de s'en aller ailleurs, d'être voilà, complètement. Euh, de, de mettre un point, voilà, et de, de disparaître en fait, et de, de ne plus adhérer euh, au système. Ça, c'est la première façon. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, c'est juste une façon de faire. Voilà. Euh, la deuxième, c'est de euh, jongler, voilà, de jongler, euh, de ne pas se faire, de de, de, de se mettre euh, hors la loi, si j'ose dire, mais de ne pas se mettre en danger en étant hors la loi, c'est-à-dire que de suivre, euh, pas bêtement, non, mais euh, de suivre euh, certaines consignes en... en, en, en euh, en y mettant en fait c'est une question d'intention au final vous pouvez très bien mettre un masque dans avec l'intention que, que vous n'adhérez pas mais que le, vous le faites juste parce que vous avez envie de ça et que pour avoir ça et ben, vous devez euh, mettre un masque euh, il est assez compliqué quand même de se faire soigner les dents euh, chez un dentiste et de ne pas mettre de masque à moins que le dentiste se détache chez vous, je ne vois pas comment vous pourrez faire. Ben ouais, mais le dentiste, ben, je suis désolée, mais on ne peut pas y échapper. On a mal aux dents, on a mal aux dents. On a une dent carrière, on a une dent carrière. On est obligé d'aller chez le dentiste. Sauf qu'en ce moment, ben, pour aller chez le dentiste, eh ben, il vous faut un masque. Alors, ça ne veut pas dire que vous adhérez à la situation. Ça veut juste dire que pour vous faire soigner, ben, vous allez chez le dentiste, vous mettez un masque, mais ça ne veut pas dire que vous mettez le masque tout le temps, en toutes circonstances. Euh, après, vous êtes libre de, de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre d'aller dans un magasin qui vous impose un masque, mais vous êtes libre de ne pas y aller aussi. Chacun y met son intention, chacun y met sa volonté, ce n'est pas une obligation. Voilà. Et combien bien même ça serait une obligation, et ben, il faudrait trouver la solution de façon à ce que vous, que l'on puisse retrouver notre liberté sans être, euh, sans adhérer à ce que nous impose l'État parce que je ne sais pas si vous avez remarqué la dernière fois, moi j'ai regardé vite fait, j'ai euh, entendu de loin, mais euh, le système veut quand même, euh, nous donne la liberté mais à condition Alors ça, ça se joue toujours dans des conditions ben, euh, pour ce qui me concerne euh, les conditions, moi je m'en fous je, je, je, je, je, je n'adhère plus aux conditions de l'État. Voilà. Euh, ça, c'est ses conditions à lui. Euh, moi, je ne fais pas. Je ne veux pas. Je ne veux plus faire cette expérience-là, en fait. C'est une histoire d'expérience. Si vous décidez de faire votre expérience euh, en restant euh, avec l'État, c'est bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, j'ai décidé de. de je, voulais, je veux arrêter cette expérience je ne veux plus je ne suis euh, je ne suis plus dans cette expérience je veux faire autre chose donc en ce moment je suis en train de faire l'expérience de faire euh, la maîtresse à l'école de, de faire la maîtresse à la maison donc d'enseigner mon enfant à l'école à la maison bah, j'y tiens hein. donc d'enseigner mon enfant à la maison parce que ça fait très très longtemps que je ne voulais plus le, le, le mettre à l'école et euh, depuis le confinement eh bien, euh, ben je m'y suis mise. Hein, et, et au final, je me rends compte que je m'en sors plutôt bien. Je m'en sors plutôt bien. Lui, son, lui préfère, mon, mon fils, il préfère de loin euh, être à la maison. Moi, je m'en sors plutôt bien. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner les, euh, les rentrées au mois de septembre, vu qu'on vit au jour le jour. En tout cas, moi, je vis au jour le jour. Et advienne que pourra. Je fais vivre ma vie au jour le jour. Et donc, je ne sais pas ce que deviendra l'entrée au mois de septembre, mais si je peux éviter de le mettre à l'école au mois de septembre, je le ferai, voilà. Si ça fonctionne bien d'ici le mois de septembre, si euh, on voit qu'effectivement, il s'en sort mieux à la maison qu'à l'école, d'ailleurs, on le voit déjà parce qu'il fait d'énormes progrès par rapport à l'école, malgré ce que nous dit la directrice, qui, elle, euh, suit un petit peu le... suit un petit peu... Ben, L'éducation nationale, vu elle n'a pas trop le choix, ou alors elle démissionne, mais elle n'est pas prête. Donc euh, ça, c'est son expérience elle, ce pas la mienne. Moi, la mienne, c'est de donner le meilleur à mon enfant. Donc voilà. Après, on peut aussi aborder le sujet des vaccins. Le sujet des vaccins, il y a mille et une façons de euh, ne pas adhérer au vaccin. Euh, vous, euh, euh, vous avez la possibilité de faire vivre le fait que vous n'adhérez pas, et donc euh, ça n'arrivera pas. Ou alors vous restez, euh, vous voulez faire l'expérience, euh, vous voulez faire l'expérience d'être confronté au vaccin. Et donc vous allez faire l'expérience d'être confronté au vaccin. Euh, mais si euh, votre expérience qui vous fait vous confronter au vaccin et que au fond de vous vous refusez cette idée, vous avez moyen d'y échapper. Alors soit via votre médecin euh, traitant, qui, euh, s'il est. Euh, s'il est ouvert d'esprit et s'il est très et qu'il comprend et qui sait ce qu'il y a dans les vaccins, peut toujours vous aider à trouver des solutions. Soit il y a des solutions, il y a un, un courrier à faire signer par votre médecin avant chaque vaccin qu'il pourra vous faire. Et euh, s'il signe ce, ce courrier, forcément, s'il arrive quelque chose après le vaccin, il y aura toujours moyen de se retourner contre le médecin. Parce que lui, sa chance qu'il a dans le vaccin, si vous l'avez fait quand même, c'est assez risqueux et péril à lui. Donc il y a de fortes chances qu'il ne signe pas ce papier. À partir du moment où il ne signe pas ce papier, vous avez euh, un papier d'un médecin qui vous dit qu'il euh, qu ne veut pas vous faire ce, ce, ce vaccin parce que vous risquez telle et telle, telle, telle chose. Et qu'à partir de là, vous promenez ce, ce papier avec dans votre carnet de santé et quand on vous demande quelque chose, et ben, vous sortez le papier comme quoi le, le médecin a refusé de vous faire le, le vaccin, voilà. tout simplement. Euh, la meilleure des choses, c'est encore effectivement, de, parce que là, vous risquez quand même de vous confronter euh, à tous les problèmes, si vous voulez voyager, etc., vous risquez quand même, parce que ça, ça peut marcher en France, mais à l'étranger, ça risque de poser un problème. La meilleure solution étant encore donc de, de voir avec votre médecin et euh, de trouver des petites solutions, des petites astuces dont il est au courant, sûrement, euh, en tout cas la plupart. Et s'il n'est pas au courant, n'hésitez ben, euh, pas à me contacter, je vous les dirai. Voilà, donc euh, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire pour euh, sortir du système. Euh, diminuer euh, votre consommation, euh, de consommation d'eau, diminuer euh, votre consommation électrique. Tenez-vous tenez en à ce qui vous est juste le principal, euh, l'idéal. Tenez-vous en à ce que vous avez vraiment besoin. Euh, à avoir une bonne alimentation, une alimentation équilibrée, une alimentation pour votre corps. En fait, équilibré ou pas équilibré, c'est n'est pas le problème, c'est surtout le fait d'écouter votre corps. Votre corps vous dira ce que vous devez manger ou pas et à partir de là, bah, euh, essayez euh, selon ce que vous dit votre corps de manger euh, bah, euh, des produits, euh, des produits le plus frais possible, le, le, plus, euh, le plus sain possible, j'ai envie de dire. Euh, voilà, donc on part du principe, principe qu'il n'y a pas de bien, qu'il n'y a pas de mal, que tout ce que vous pouvez faire est bon, et euh, le mauvais, bah, c'est ce qu'on se dit qui est mauvais, mais au final, si on regarde bien, est, on est là pour faire des expériences, donc au final, même ce qui est mauvais est bon puisque c'est une expérience, c'est juste à nous de dire « non mais c'est bon, j'en ai marre cette expérience-là, je ne veux plus la vivre, je veux vivre autre chose ». Et c'est à vous de faire vivre votre propre expérience et de donner vie à cette expérience nouvelle que vous voulez vivre en plantant des graines, c'est-à-dire en pensée, en alimentant votre pensée de ce que vous voulez au moment où vous voulez et quand vous le voulez d'alimenter cette pensée cette pensée, l'alimenter c'est à dire il pensait tout le temps et il euh, pensait et il remerciait remercier, remercier, remercier et euh, vous allez la voir arriver c'est indiscutable puisque c'est euh, en prenant mon exemple c'est ce qui m'est arrivé euh, à plusieurs reprises déjà et ce qui continue de m'arriver euh, en ce moment même parce que euh, du fait de vouloir, de donner vie à certaines pensées et pas à d'autres, ben, ça permet de faire un choix, de faire un tri et de savoir exactement ce que je veux vivre ou pas. Alors déjà je sais ce que je ne veux plus vivre, euh, l'expérience de l'ombre, l'expérience de la souffrance, l'expérience de l'esclavagisme, euh, l'expérience euh, du tracing, euh, tout ça je ne veux plus le vivre. Donc euh, dégage, hein, c'est bon, j'ai... J'ai donné, c'est bon. Maintenant, je veux faire d'autres expériences. Je veux faire l'expérience euh, euh, de ce que je suis, en fait. Je veux faire l'expérience de ce que je suis en vrai, c'est-à-dire euh, l'expérience de l'amour, du partage. Donc, euh, l'amour, ce n'est pas l'amour euh, avec la peur, la peur de perdre. C'est l'amour, tout simplement. Euh. On ne perd pas l'amour. On ne perd jamais l'amour. On ne perd jamais. Parce qu'on perd... Il y a des relations qui s'arrêtent, il, euh, il y a des relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, qui s'arrêtent. Mais l'amour, en lui-même, vous ne le perdez pas. Si vous l'avez au fond de vous, vous ne le perdez jamais. Jamais, jamais, jamais, jamais. Donc, euh, au final, c'est une relation, que ce soit amicale ou, euh, ou amoureuse, ou même professionnelle. Hein. Si elle s'arrête, c'est que euh, le moment est venu pour elle de s'arrêter, tout simplement. Il n'y a pas... Il n'y a pas à tergiverser, c'est que le moment est venu pour elle de s'arrêter. Après, euh, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus... C'est pas parce que vous cette relation s'arrête que vous n'êtes plus dans l'amour. L'amour, vous l'avez au fond de vous. Donc, euh, c'est juste parce que vous avez partagé l'amour que vous avez au fond de vous et que vous l'avez partagé dans cette relation, qui fait que au final, euh, voilà, tout, tout s'est bien passé. Mais si à un moment donné, euh, les, les idées que vous partagez pendant un certain temps, ne sont plus les mêmes et que vous êtes obligé de mettre un point final euh, obligé, obligé, on n'est jamais obligé mais que vous sentez que le moment est venu de mettre un point, un terme à cette relation, ça ne veut pas dire pour ça que vous perdez l'amour, vous ne perdez pas l'amour, vous l'avez en vous vous perdez juste la relation que vous avez vous mettez juste un terme à la relation que vous avez avec, euh, avec l'autre c'est tout, mais l'amour vous l'avez autour de vous, vous l'avez partout vous l'avez... Euh, la, la seule chose qu'il y a encore une fois c'est euh, la peur malheureusement de se dire que ouais, mais si je perds cette personne je perds tout euh, non, si tu perds cette personne tu perds cette personne, tu ne perds pas l'amour l'amour ne se perd pas puisqu'on est amour, on ne peut pas perdre ce qu'on est on l'est chacun d'entre nous l'est donc on ne peut pas perdre ce qu'on est ça serait, euh, ça serait renier ce qu'on est si on perdait ce qu'on est on renie, on se renie soi-même au final. Si on a peur de perdre l'amour, on se renie soi-même. Donc euh, je ne vois pas l'intérêt de se renier soi-même, vu qu'on cherche déjà à savoir qui on est. Alors si en plus on commence à se renier, euh, on n'est pas sortir de l'auberge. Voilà, donc euh, moi euh, je vous dis, euh, sortir de ce système, c'est très simple au final, en y réfléchissant bien. C'est ne pas y adhérer. Pour y sortir, il ne faut pas y adhérer. Voilà, c'est tout. Et euh, il euh, y, hein, y a maintes façons de ne pas y adhérer. Et euh, de rester euh, en conformité euh, avec euh, ce qu'on pourrait appeler les lois établies. Il hein. y a mille et une façons de rester en conformité avec les lois tout en n'y adhérant pas. Parce que tout est dans l'intention que vous mettez dans chaque acte, dans chaque geste dans chaque chose que vous faites au quotidien c'est ça l'important c'est l'intention que vous y mettez est-ce que vous mettez l'intention du cœur, celle qui vous dit euh, je suis un être libre et euh, je fais ce que je veux et j'ai décidé de faire ça même si euh, je donne l'impression d'adhérer alors que je n'adhère pas mais j'ai juste euh, l'intention de le faire ou est-ce que vous le faites euh, en vous disant « non, non, moi je, je trouve que c'est normal de porter un masque, je trouve que c'est normal de, de se faire vacciner, je trouve que c'est normal de se faire euh, d'être espionné, euh, je, trouve que, je trouve que le tracing est normal, je trouve… Voilà. » Si vous trouvez tout ça, que tout ça est normal, c'est que vous n'avez pas fini votre expérience et que vous continuez à faire votre expérience jusqu'au moment où vous en aurez marre et que vous direz, bah « Non, bah, finalement, je change d'avis. Je trouve que ce n'est pas normal. » En y réfléchissant, réfléchissant bien, « Je trouve que c'est pas normal donc je change d'avis. » Et vous avez le droit de changer d'avis à n'importe quel moment de votre existence et de créer un nouveau monde autour de vous. Il n'y a pas de loi... Qui vous en empêche, vous vous êtes euh, libre. Vous êtes libre, même si on veut vous faire croire le contraire, et même si le système sent quoi vous faire croire le, le contraire. Parce que si vous regardez bien, le système vous dit que vous êtes libre tout en vous maintenant en prison. Hein? Vous êtes libre à condition de. Donc vous êtes libre à condition d'être sage, vous êtes libre à condition d'obéir, vous êtes libre à condition de ne pas faire, de ne pas aller contre le gouvernement, de ne pas aller contre le système. Voilà, vous êtes libre à partir de ce moment-là. Euh, si vous décidez d'aller contre le système et euh, contre tout ce qu'il fait, euh, si vous y allez crash, euh, vous allez vous prendre un mur, pire, vous allez peut-être emmener votre famille dans des situations qui ne seront peut-être pas euh, très faciles pour eux à vivre, alors qu'ils n'auront rien demandé du tout. Donc le mieux, c'est de... de de, de jouer mais de ne pas adhérer. Voilà, je cherchais un petit peu comment formuler la phrase voilà, qui est faite. Le mieux c'est encore de jouer et de ne pas adhérer, de ne pas adhérer à, à, à, à, ce, que, à ce système, de ne pas adhérer bah, à ce qu'on vous impose tout simplement et euh, de refuser mais de refuser euh, gentiment. Voilà. Euh, genre, si... Tout n'est qu'une expérience, c'est pas la peine de vous mettre en colère, c'est pas la peine d'aller taper du poing sur la table, c'est pas la peine, tout n'est qu'une expérience donc vous adhérez plus, vous adhérez plus et puis c'est tout. Après peut-être que ceux qui, euh, qui veulent taper du poing sur la table c'est peut-être pas euh, une mauvaise solution parce que c'est peut-être leur expérience à eux et qu'ils ont besoin de vivre cette expérience pour se rendre compte qu'au final c'est peut-être pas la meilleure. Mais tout, voilà, c'est juste ça. Donc euh, il faut juste se donner le droit de vivre ce que l'on veut vivre et euh, d'être là euh, pour les autres, pour soi-même d'abord, d'abord, et puis pour les autres après. Et puis euh, voilà, il n'y a pas, euh, c'est pas compliqué. C est, c est, c est, la vie n'est pas compliquée au final. On, on se la complique, on se la complique. Et euh, quand on apprend, en fait, quand on, quand on réalise pas qu'on apprend parce que ça, notre âme, elle le sait déjà, mais quand on réalise au final qu'on est libre, hein, qu'on a le droit d'agir en, tout, en toute infinité, et que personne n'a le droit de nous interdire de faire quoi que ce soit, puisque nous sommes des êtres souverains, des êtres divins, et que nous sommes nos propres créateurs de notre propre réalité, euh, qu'est-ce qui nous est impossible à partir de là Rien du tout, rien du tout, sauf nous-mêmes. Nous, nous imposons des, des, des lois, nous, nous imposons des règles, au final, nous n'en avons pas. Alors, euh, peut-être que ça peut euh, être euh, compliqué d'avoir été sous le commandement de... Alors, au départ, c'était papa-maman, et après du gouvernement, donc d'avoir suivi les règles du gouvernement, et du jour au lendemain, de se dire « Mais mince, je n'ai pas besoin de tout ça, non, je suis libre, je fais ce que je veux !» Je suis mon propre créateur, le créateur de ma propre existence et de ma propre vie. Mais euh, Du coup, de, de vous dire que vous êtes indépendant au point d'être le créateur de votre propre existence, bah peut-être que ça fait peur. Peut-être. Oui, effectivement, ça peut faire peur parce qu'on se dit, bah, je n'ai plus de repère. Le seul repère que j'ai, c'est moi. Alors, bah, euh, étant donné que je suis mon seul repère, qu'est-ce que je fais maintenant qu qu'est-ce que, que ferait que ferait l'amour dans l'instant présent et vous écoutez votre cœur. Votre cœur vous le dit. Ce que fait l'amour dans l'instant présent. Quel est le. Comment elle doit réagir Alors effectivement, c'est vrai, il y a des moments où euh, on a encore des sursauts, où on a encore des. On est encore euh, on a des réponses un petit peu euh, colériques. C'est pas grave, hein, c'est juste. Euh, bah, euh, parce qu'on on a un petit peu de mal à se faire à, à l'idée que euh, nous sommes nos propres dirigeants, nos propres souverains, que nous sommes souverains, pardon, nous ne sommes pas nos propres souverains, que nous sommes souverains et que nous sommes donc nos propres dirigeants et que c'est à nous de décider de ce qu'on veut faire de notre vie. À partir de là, c'est sûr que quand on n'a plus personne au-dessus de nous et que nous sommes les seuls à décider de ce que l'on veut faire, je comprends que ça puisse poser des soucis à, à beaucoup de personnes. Je comprends, surtout les gens qui viennent de se réveiller. Là, ça, ça peut poser des soucis, ça peut poser euh, problème, ça, euh, ça peut même faire peur, effectivement, ça peut faire peur. Et de se dire, oh, mais et comment je vais faire pour ci, comment je vais faire pour ça. Et c'est vrai qu'il y a tout un questionnement qui peut découler de, de ce fait. Mais euh, une fois que l'on s'est posé toutes les questions, et que l'on a trouvé toutes les réponses en conscience, et par rapport à ce que vous vous ressentez, et non pas par rapport à ce que l'on vous inflige, par rapport à ce que l'on vous demande de penser, par rapport à ce qu'on vous demande de faire, et par rapport à ce qu'on vous demande de croire, mais que vous êtes les seuls euh, à dire ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous croyez et à partir de là. Et, bien, et que vous êtes conscient que vous êtes votre propre, votre propre guide au final, eh bien, la vie est beaucoup plus simple. Elle est beaucoup plus simple. Elle est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile à vivre. C est, c est, euh, voilà. Vous lâchez prise sur ce qui, ce qui ne vous parle pas. Si vous n'avez pas, si pas envie de rentrer en conflit euh, avec le système, vous lâchez prise, tout simplement. Vous laissez faire. Vous, vous laissez faire ce qui est et vous lâchez prise. Et vous verrez que ça n'impactera pas sur vous si vous lâchez prise. Il n'y aura aucun impact. Mais bon, pour ça, il faut, faut, faut lâcher prise sur certaines situations, il faut lâcher prise, sur, faut prendre du recul. Euh, euh, Imaginez-vous, élevez-vous au-dessus de la Terre, imaginez que vous vous élevez au-dessus de la Terre et que vous voyez la Terre euh, comme elle est en bas, vous verrez que... Mettez-vous à la place d'un astronaute, par exemple, qui est euh, sur, dans une fusée et qui... Euh, il est sur la station orbitale. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui est dans la station orbitale là-haut. Hein? Enfin, pour peu qu'elle existe et pour peu que... Bref, sans rentrer dans la théorie des complots. Imaginons qu'il y ait une station orbitale là-haut, au-dessus de notre tête, et imaginez-vous dedans et regardez la Terre. Qu'est-ce que vous voyez au niveau de la Terre Imaginez, qu'est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez des frontières Est-ce que vous voyez des, des peuples différents les uns des autres Est-ce que vous voyez euh, des, des présidents Est-ce que vous voyez... Vous voyez rien de tout ça Vous voyez rien de tout ça Vous voyez quoi Vous voyez juste une planète avec euh, euh, des continents et la mer. C'est tout ce que vous voyez. Hein, si vous vous approchez un peu, vous voyez euh, des petites fourmis qui marchent partout. Les petites fourmis, c'est nous, vu hein, là-haut, hein, les petites fourmis, c'est nous. Mais euh, où, où elles sont les frontières là-dedans Où elles sont les frontières Est-ce que vous avez un mur au niveau de chaque pays qui, qui s'élève jusque là-haut pour dire « Tiens, là, c'est la frontière américaine, là, c'est la frontière cana canadienne, euh, là, c'est la frontière espagnole, là, c'est la frontière française, là, c'est la frontière chinoise ?» Vous ne savez pas tout ça tout ça, c'est là, c'est là, c'est par ailleurs. On vous a dit qu'il y avait une frontière, donc vous y, vous y adhérez, vous y adhérez. Il y a une frontière. Ok, donc euh, bah écoute, il y a une frontière, il y a une frontière, c'est bien. Et après, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse Ah bah oui, mais pour passer à la frontière, il faut un passeport. Bah, il faut un passeport Bah oui, il faut un passeport. Ouais. Bah vous faites votre passeport et puis après, une fois que vous avez fait votre passeport, vous y allez. Vous en foutez de ce qu'il y a sur votre passeport Qu'est-ce que ça peut faire, ce qu'il y a dans votre passeport Rien à faire. Si euh, le fait qu'il y ait des frontières, juste, ça fait juste partie de notre imagination, parce que, on nous a dit depuis tout petit, et à nos parents, et à nos grands-parents, et à nos arrière-grands-parents, qu'il y avait des frontières entre les pays, qu'il fallait faire la guerre aux pays parce qu'il fallait absolument leur prendre leur, leur richesse et leur pouvoir et tout. Ça, c'est des choses qu'on nous a inculquées depuis euh, des centaines d'années. Mais de quel droit De quel droit de quel droit va-t-on piller les pays De quel droit va-t-on piller... Mais c'est un peu... Vous vous rendez compte que en faisant la guerre à un pays étranger, c'est comme si vous faisiez la guerre à votre frère ou à votre soeur. Puisque nous sommes tous des êtres divins et que nous descendons tous du Créateur. C'est comme si on faisait la guerre entre frères et sœurs. Est-ce que vous irez vous faire... Est-ce que vous iriez déclarer la guerre à votre frère ou à votre soeur s'il si ne vous a rien fait S'il si ne vous a rien... S'il est comme vous, euh, vous iriez lui faire la guerre. Imaginez que vous êtes en France et que votre frère est, euh, je ne sais pas, ou euh, votre soeur ou quelqu'un de votre famille, euh, enfin un homme, euh, quoique les femmes font la guerre aussi maintenant, mais admettons que vous êtes en France et la France déclare la guerre euh, à un pays d'Afrique. Et bing, qu'est-ce qui se passe Vous avez quelqu'un de votre famille dans le pays d'Afrique. Et vous, vous êtes militaire. Donc, vous allez aller taper dans le pays d'Afrique en sachant que vous avez votre famille là-bas et vous allez faire la guerre là-bas. En sachant que vous risquez vous-même de tuer votre, votre propre famille qui est là-bas. Ça ne pose aucun problème à personne. Tout le monde est content avec ça. Donc, je vous dis, c'est dans notre tête que ça se joue. C'est notre... On a été... Euh, Manipulé, on a été euh, euh, préparé, hein, euh, programmé, je dirais même. On a été programmé à penser d'une certaine façon. Alors, quand on commence à se déprogrammer, c'est euh, compliqué. Ça peut engendrer quelques moments de questionnement. Ça peut engendrer des moments de wow, « Waouh, mais comment je vais faire ?» Mais c'est pas impossible ce n'est pas impossible et c'est tout à fait faisable et c'est tout à fait réalisable. On peut le faire chacun à sa façon, chacun à sa manière, chacun à sa vitesse ou on peut le faire en groupe, peu importe. Mais si on le fait déjà chacun à sa façon et chacun d'entre nous comme on le sent et euh, en partant du cœur, ben ça fait boule de neige. Parce que si vous faites quelque chose qui est plaisant, qui est agréable, et qui apporte le bonheur et la joie, et qu'autour de vous, on va vous dire Oh mais euh, comment t'as fait Et comment t'as fait Qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là Bah ben, rien. J'ai juste récupéré ma liberté, c'est tout. Du coup, ben, c'est ça va faire boule de neige. Vous dire bah, non mais attends moi ce que je suis c'est de la merde. Hein. Moi je veux vivre quelque chose de bien. Je veux vivre ma liberté aussi. Hein. Bah ben, du coup je vais faire comme toi. On est tous différents. Mais on est tous pareils au final. Parce que j'ai remarqué d'après beaucoup d'expériences que euh, ce qui arrive aux autres nous arrive aussi. Et ce qui nous arrive à nous arrive aux autres. Et chacun a sa propre façon de réagir par rapport aux problèmes. Ce qui fait que l'expérience est différente au niveau de chacun. Mais nous rencontrons tous plus ou moins les mêmes problèmes dans notre vie. Tous. On est tous confrontés à la même chose. Et... Tout dépend de notre façon de réagir face aux problèmes que l'on rencontre. Et c'est là que nous sommes les créateurs de notre vie. C'est là que nous sommes les créateurs de notre destinée. C'est selon la façon que l'on a de réagir face aux problèmes que l'on rencontre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà mes amis, j'espère avoir répondu à la question. Sinon, bah, euh, j'élaborerai euh, un peu plus la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite un très heureux samedi, on est le 30 mai 2020. Je vous souhaite un très bon samedi et euh, profitez du beau temps pour ceux qui l'ont et euh, ben les autres, euh, je ne sais pas, il y a plein de choses à faire, il hein, y a plein de choses à faire. Tout, profitez, euh, profitez d'être vous, quoi, profitez de vos travaux, profitez d'être vous. Aimez vous, aimez votre famille, aimez vos amis, profitez d'eux, profitez. Euh, profitez. Voilà. Et, que la paix soit avec vous dans votre cœur et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous aime.